Euh, du coup, inspection de l'arme. Mec, c'est incroyable. What Avant de lancer cette vidéo, le petit clip que Show tenait à vous partager. Alors cette arme fait partie du pack Ghost Ship qui est disponible sur la boutique de Warzone. N'oubliez pas les gars, on va dans soutenir un créateur. On met le code h euh, 1 On exprime notre soutien. Ensuite, on va sur le pack Ghost Ship et on achète cette beauté. Regardez, on a même un klaxon. Hey coucou, YouTube Comment on se retrouve Petite game de folie au K31, un massacre, une tourelle automatique posée à la fin. Je croise un autre streamer dans ma partie. Que s'est-il passé Je vais se regarder. Pensez à liker, commenter, vous abonner. Bisous. Euh... Bon, en fait, je vous ai dit qu'il y avait un peu de monde, mais il n'y a personne. Hein. J'ai pile assez d'argent Eh ben, heureusement qu'il était paralysé pour pas garder le viseur sur moi lui Petit sournois, il, il m'a pas... Il va pas me tomber dessus Parce que moi j'ai une chance avec ces trucs là les gars, c'est... One tap one top my friend, one tap Attention, le drone de la bouteille. Le gaz se rapproche. Il est mort. Il est passé en coup de vent, lui. Faut que je le prenne en chasse, maintenant. Le courage honoré, ce joueur. Il était descendu pour me tirer dessus. Finalement, ben, il m'a vu arriver. Il s'est barré. Par contre, on en parle que j'ai jamais trouvé de boîte à pouvoir d'arrêt. Là, j'en trouve deux. Oh non, il vient de prendre la voiture lui aussi. Peut-être c'est quand t'as un joueur en face qui joue véhicule, tu te dis que il faudrait mieux que tu joues véhicule toi aussi. Je sais pas à quoi il pense. Ça doit être des joueurs qui jouent avec des armes en x3, je pense. Pas d'autre option. Un, un vers J'imagine okay. GG, man. Good fight. Attends, il y a plein de points, là. Est-ce qu'il y a des vrais points ou est-ce que c'est que des faux lui il m'a l'air vrai 100% qu'il est en haut T'es vraiment au milieu de la route là En mode à m'attendre Oignon t'es au dessus de moi Yannou il a remarqué que trop tard oh, Merde Je suis mort. Hein. Pas, en... Pas encore. la nouvelle teigne T'as touché gros La teigne Pour Jack ride celui-là. Ouais, ça serait un joueur Viseur à 3 DM, exactement. Bien vu euh. Je suis voir l'analyse d'un professionnel Et je suis d'accord avec toi Il y a un joueur là-bas Qui euh, qui joue sniper On va donc aller lui rendre une petite visite Merde Il s'est déjà barré apparemment Ah non le voilà Oh la paralysante qui pop Il a pas réussi à paralyser la voiture Airshot Attends, mec, imagine tant. Je vais essayer de lui faire une blague. Je sais pas si je vais y arriver. Oh non, non, non, non, non, c'était rigolo On s'excuse Non physique. Oh, tu que ta bras plus là. Expliquer c'est trop long en vrai. Et what C'est chaud T'es déjà en live Yo, yo BG. Mais quelle esquive. Ce joueur, ce joueur mérite à être connu. Pour être le joueur qui s'est fait paralyser et roule dessus pour une voiture. Oh. Oh oh. On va crever gros avec ces conneries. Boum. Boum. faut que j'arrête de troller les gens. <rire> Je vais finir par crever d'une façon horrible. Ok, on a un petit joueur qui est juste euh, caché dans la... Est ce qu'il est caché dedans Je ne sais pas dire. Non ah Je vais te la gueule Oh, j'ai failli y passer Oh, j'ai failli y passer, la, la mort, elle était vraiment pas loin. Ah, la mort, elle m'a fait, euh, hey, ciao. <rire> Hello. <rire> Not today, bitch. Des de calote avec chien à chien, il a mis, Saxy Non, mais les gars, c'est un mec qui est pas capable de faire plus de deux heures de live sans euh, être au bord. Oh, se... Je t'observe, ça arrive bientôt. Eh, gros, Saxxy Saxxy Saxxy oui. C'est vrai que t'as mis chien à chien euh... Est-ce que t'as mis chaud à chien Mais frérot, euh, genre. Euh, T'es pas capable de faire deux heures de live sans, euh, genre, risquer de te. De te faire caca dessus et tu me dis ça euh... C'est un euh, faux C'est un faux Oui, je vois que tu m'offres ça. Attends, essaye de la choper. À tout. Bisous. Elle est, elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi, allez Va là-bas Oui, parfait. T'as pas intérêt à la rater celle-là. Sois pas nul. Le gars, se Mauvais que tu es. Merci Kate Benz pour les 4 mois, Azu pour les 12 mois, Kiku pour les 8 mois. C'est pareil, Saxy, voilà, vous l'entendez. Hein. Ça fait... Euh... Ça fait une semaine, il fait pas plus de deux heures de live sans aller chier ou... Il a dû chier 3-4 fois dessus. Et euh, j'arrive... Sympathique chat. Bon apparemment il est toujours en train de camper dans ce secteur. C'est vraiment un joueur de merde. Sérieux t'es en train de me rusher là T'as pris une curée de sauce confiance en trop toi Mais quelle fourbe de merde Pff, Le mec est en train de courir sous le pont. Le rebond, mon seigneur. Le rebond. Rien là, mon grand. Le rebond de mon seigneur. Eh. Ok, on a un joueur qui est actuellement ici. On y va, les gars. On, on y roule même. On freine, on vise, on tire à côté. Visage. Il reste que neuf personnes Oui. Joueur de merde. Le gaz on va avoir une zone de Ça c'est un stream à les gars, hein. là vers, euh, vers où on va. FV.gg, quiche gaming oh merde oh merde chaque fois que vous entendez drone ennemi au dessus c'est pour moi les gars les gars imaginez je vais sur le bord de zone à gauche je repère quelqu'un sur un toit et je lui mets une tête juste imaginez merde c'est moi qui en, prend, qui en ai pris une Situation pas bonne. Attention, le drone plus carburant. Deuxième chance. Oh non, Yannou. Non, non. Le gaz Mais pourquoi tu tires à côté Yannou Pas la tête Arrête yeah. Je suis que coincé par des cailloux. Je peux m'en sortir. That's not my day. Il est en train de courir mais, mais, wow qui, qui a les vues ce joueur Ok, on est contre le meilleur joueur européen. Cha Cha Cha Cha je sens que je vais me faire cut la rota, mais les gars, un peu, un peu, de façon un peu cracra, tu vois Passe devant moi, vas-y, passe devant moi. C'est toi C'est toi le mec qui me craque depuis tout à l'heure hein J'avais peur de Flux75 Flux Tu Flux. n'es qu'une merde C'est pas fini les gars. En vrai, là, c'est loin d'être gagné. Hein. J'ai pas du tout la zone. Là, si le mec est à côté du camion, je suis cuit. Hein. Comme les carottes. Allez, vas-y. Allez, Yannou, roule Roule ta bosse oh, J'ai une idée de finish, les gars. Il y a moyen que je perde la game. Je vous le dis tout de suite, il y a moyen que je perde la game. Il y a de fortes chances que je la perde, les gars, mais. J'ai une idée de ouf. J'ai une idée. Elle va révolutionner le gaming. Ok. Comme, di comme dirait Gotaga. My time. My time. C'est derrière ce caillou, non Ouais, c'est ça. J'essaie de lui faire cracher un peu son stuff, tu vois, au frérot. Ok. C'est un joueur C58, très tryhard. Je tirais une petite balle pour lui faire croire que je suis armé, moi aussi. Tu veux pas le finir Tu veux le finir ma belle Finis-le ma ah oui C'est qui le meilleur chat